Bonjour à tous Toi aussi, tu veux créer un emoji animé trop cool comme le mien Eh bien, sache que c'est gratuit si tu as un smartphone Samsung Ouvre l'appli AR Zone, choisis Studio AR Emoji. Clique sur Appareil Photo, veux déjà tester avec les animojis déjà installés. Clique sur Plus pour créer le tien. Ensuite, tu peux créer ton avatar via l'appareil photo ou une image. Choisis ton style, personnalise les apparences avatar, cheveux, moustache, forme des yeux, nez, bouche, oreille, bras droit et gauche, jambe droite ou jambe gauche. Tu peux aussi lui donner un style avec des vêtements, chaussettes, chaussures, gants, casquettes, lunettes et piercing. Enregistre une fois que tu es satisfait du résultat. Ensuite, retourne sur l'application Studio AR Emoji, ouvre l'appareil photo et sélectionne ton avatar. Clique sur ton avatar pour prendre une photo ou appuie long pour faire une vidéo. Et voilà, tu peux déjà la partager directement via l'appli ou alors sache qu'elle sera directement enregistrée dans ton téléphone et là tu pourras l'enregistrer la soirée garder la partager ou la mettre dans Final Cut pour moi. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si t'as aimé cette vidéo, tu peux mettre bien évidemment un pouce en l'air, t'abonner si c'est pas encore fait, et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain tuto.